Je suis très heureux qu'une nouvelle formation de coach euphoniste énergéticien va démarrer à Moscou, mais aussi va pouvoir toucher toute la Russie, car nous considérons, dans le cadre du Samadeva, que la formation de coach euphoniste est certainement la plus importante qui soit. En effet, il y a plus de 20 ans, idris Lahore, le fondateur de l'université du Samadeva, a impulsé cette formation. Parce qu'il considérait qu'elle contenait toutes les bases de l'enseignement. Vous y trouvez aussi bien de la nouvelle psychologie spirituelle, des techniques énergétiques, des méthodes psychocorporelles, des techniques transgénérationnelles et systémiques, de la psychologie de l'énéagramme, mais aussi des pratiques vertébrales articulaires, de la relation d'aide. Vous voyez, dans cette formation, qui s'étale à peu près sur deux ans, vous allez acquérir toutes les bases, non seulement pour vous-même, pour vivre au meilleur niveau de vous-même votre vie, vous permettre de régler vos problèmes, vos soucis, vos difficultés physiques, psychologiques, aborder la vie avec succès, harmoniser vos relations, mais vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui le souhaitent, obtenir un diplôme de coach phoniste, de praticien qui vous permettra d'aider les autres et d'entrer dans une relation thérapeutique qui soit la plus harmonieuse possible et surtout la plus efficace possible. Et vu les difficultés des conditions actuelles, les métiers de coach euphoniste est certainement l'un des plus beaux qui soit et l'un des plus importants qui soit. Alors nous vous invitons vraiment à suivre cette formation et nous nous réjouissons de pouvoir aussi vous y retrouver. Une formation qui sera organisée par nos meilleurs instructeurs en Russie et qui sera supervisée par les plus grands experts français du Samadeva. Alors à très bientôt et merci pour votre confiance.